Salut tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Aujourd'hui, on fait une vidéo SQDC, la Review 240. Après la chèvre, je vous présente Moufette de Top Leaf. Toujours un plaisir, euh, Top Leaf, euh, grosse marque, euh, 41,60$. On a quatre produits, quatre variétés de Top Leaf à la SQDC. Euh, on en connaît déjà deux à Winman. On a essayé le Boba de Top Leaf. Et on a aussi essayé le couche rosé. Hein, le couche rosé. on sait que c'est un pink couche euh, qui est plus, qui goûte plus, euh, qui ressemble plus au pink couche de Grill que le pink couche de Saint-Raphaël. Mais quand même, Top Leaf, euh, pour les arômes, quand même très bien, couche rosé, boba. Il y a aussi Chef Doré de l'Oregon. Euh, on a essayé Chef Doré de l'Oregon, mais avec du bon select. C'est pas la même marque. C'est pas le même producteur. Ce euh, c'est pas disponible dans aucune succursale et ni sur le site de la SQDC. Là, ici, on parle de la Chef Doré de l'Oregon de Top Leaf. Pas disponible nulle part. Donc, ici, nous ça va être le troisième produit que j'essaye de Top Leaf. Euh, Compagnie euh, similaire à Grail, quand on parle qualité, euh, à date on a eu 2 sur 2 pour les arômes. Quand même de, de très bons arômes avec le boba, le couche rosée. Mouffette, on ouvre ça euh, immédiatement. Entre 17 et 23% de THC, ici on a 21.0. Donc euh, j'espère qu'avec les terpènes ça va faire un, du bon travail. Et puis qu'on va vraiment ressentir un bon 21%, et puis qu'on va pas se questionner par rapport au 21%, puis se demander pourquoi qui bosse pas tant que ça, hein? Pourquoi qui bosse comme un 16 17? On veut pas dire ça. On veut pas dire ça. On espère que les autres cannabinoïdes qu'on sait pas qu'on sait pas lesquels. Y a-tu du CBG? Y a-tu du CBN? Y a du THCV? On sait qu'il y a du THC. On sait qu'il y a pas de CBD. Mais on ne connaît pas les autres cannabinoïdes, hein? Pourtant, on sait qu'il y en a beaucoup à l'intérieur de ces produits-là, mais les tests ne sont pas exigés par Santé Canada, hein? Santé Canada veut qu'on irradie le cannabis. Non! Non, Santé Canada ne veut pas qu'on irradie le cannabis. Santé Canada veut qu'on obtienne de bons résultats à plusieurs tests exigés par Santé Canada. Mais les compagnies irradient le cannabis, hein? J'ai des problèmes que mon chat ici, qui veut vraiment passer à la caméra. Hein? On connaît Terpene, qui grossit beaucoup, beaucoup. Terpene, euh, qui aime beaucoup les terpènes. C'est vrai, son nom c'est s'est rendu Yo, Ça l'a passé au vote. Euh, terpene n'a pas passé. Euh, Turpi a passé. Donc, on va euh, continuer avec Top Leaf. On, on va envoyer Tur Turpee un peu plus loin. Et voilà, c'est réglé. Donc, Top Leaf, j'espère qu'à 41,60$, on n'aura pas un beau VEDA là-dedans ou un boost. Hein? Euh, on n'a pas été en cours encore devant le juge là, pour savoir si c'était des voleurs, hein, des voleurs de terpènes. Hein, ça ne sera pas Winman qui va les juger. Mais quand même, s'il vous plaît, à ce prix, ils sont capables de nous donner un contenant hermétique. Avec un style hermétique. Hein? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça, c'est en vitre. C'est en vitre, ça, c'est pas en plastique. Je t'annie, je t'annie, je Regarde, regarde! On l'a-tu demandé d'avoir ça là-dedans? Peut-être qu'on a demandé, là, mais là, on a fait nos tests. On en veut plus! On n'en veut plus! Come on! 41,60 Ils mettent un boost! Là, là! Imagine le jour quand Broken Coast va mettre des, des, des, des, des boosts dans leur cannabis! Hein? Imagine quand Broken Coast, ils, ils vont. Ils vont faire Ils font pas ça, au Broken Coast, hein? Hein? Ils ne font pas encore, ils ne pas, faut pas qu'ils le fassent. Hein? Broken Coast, c'est la meilleure compagnie à la SQDC. C'est du 4A, ça peut battre le cannabis du BC sur Internet. Broken Coast, c'est ici, vous comprenez. Euh, Broken Coast, on n'a pas grand-chose à leur reprocher. Euh, 5$ de plus que ces produits-là, 41$, c'est 46$ et 30 sous, Broken Coast. S'il vous plaît, fiez-vous à Broken Coast. Copier Broken Coast, essayez des copier, ils ont un cire différent Broken Coast, c'est un petit papier d'aluminium, peut-être que c'est ça qui fait la différence, Broken Coast même, même après euh, une ouverture de a après quatre mois, même sans Boveda, sans Boost, les produits Broken Coast ont une humidité parfaite, s'il vous plaît, essayez de vous, de vous comparer au meilleur, essayez de... de, de, de de copier le meilleur, essayez de vous rendre jusqu'à Broken Coast. Là, c'est rendu, toutes les compagnies mettent des produits comme ça à l'intérieur pour garder l'humidité. Donnez-nous ce produit-là en main propre à la SQDC. J'aimerais que le l'employé le, le, de la SQDC nous me dise, voici un boost, graciosité top leaf. Vous pouvez l'utiliser à votre guise, vous pouvez le laisser dans le contenant. 4 heures, 6 heures, vous pouvez l'enlever si vous voulez, au besoin. Mais pas laisser ça indéterminé euh, dans le contenant. On n'achète pas des, des pochettes d'humidité, on achète du cannabis. 21 là, 21% de THC et pour ce qui est de la date d'emballage, 26 mai. Donc ça fait deux mois que le cannabis est à l'intérieur. Euh, le boost, non, hein, on sent pas de granule, c'est pas la même formule qu'à l'intérieur que le.. Que.. Le le boost. Puis là, tu j'ai.. Le voleur terpène, comment il s'appelle? Là, j'ai un blanc de mémoire, pas à peu près. J'essaie de trouver. J'arrête pas de répéter tout tantôt. Puis là, il y en a un qui traîne ici. Un beau Veda. Bon. Là ça va très mal. Le setup est en train de tomber. Ça sent fruité un peu, hein? Euh... Là, est... On... On est supposé avoir un goût de moufette ici. On est supposé avoir un goût de moufette ici. Tabah, ouais, c'est.. C'est fruité, sucré, là. Je ne sais plus. Là, on va. Myrcène. Myrcène, c'est peut-être terreux. On va descendre un peu plus bas sur le site de la SQDC. Je suis vraiment sur moufette. Arôme naturel. L'arôme, c'est fromage sucré. Écoutez. C'est sucré, man. C'est super là, sucré. Euh, Terpène, on parle du myrcène, cariophilène, humulène, pinène, aussi Donc, l'arôme, euh, c'est pas écrit euh, moufette. Je, je, je comprends pas, là. C est, c est, c est, je comprends pas, là. Je comprends pas du tout, du tout, là. Euh, pourquoi qu'on appelle ça moufette? Ça n'a pas un goût de moufette. Ça n'a pas un goût de gazi ou de, de, de citronné ou je sais pas trop quoi là. C'est super sucré man. C'est super sucré. Ça me fait penser, euh, je l'ai pas fumé encore là. Ça me fait penser aux étoiles polaires CBD. Super sucré, super euh, super bon finalement là. Euh, pas de goût de gazi là. J'aime mieux le gazi c'est sûr là, mais c'est comme euh, agréable tu sais. On regarde ça de plus près. On va regarder ça de plus près. Avant d'enrouler un. Mais euh, je vais yeah. juste regarder ça comme ça là avec vous. À, à, avant. On dirait que c'est. On dirait que c'est plus ordinaire qu'avant. Peut-être que c'est moi, là. C'est pas si pire. Pas si pire. Tout est sous contrôle ici. Euh, tout va bien. Euh, ça va bien avec le bébé chat. Très bien. Euh, très bon moment pour peser sur le stop pour pouvoir regarder ça de plus près. Euh, Hey, souvenir il y en a dessus du Tricon? Puis Grill est meilleur que ça. Grill est meilleur que ça. Il euh, y a beaucoup de Tricon. Il beaucoup de Tricon, euh, mais euh, on regarde en dessous des cocottes. Là. Mais Grill, euh, Grill est plus constant. Grill est plus constant. C'est mieux que du, que du Exo. C'est beaucoup mieux que du bon. Euh, N'oubliez pas, je compare ça avec le prix 41$. Je, je, je suis prêt à payer plus que 25$. Quand que je me compare avec les autres produits de la SQDC. Il okay, faut se comparer avec les produits de la SQDC. Il euh, y en a qui se comparent avec le Pusher, avec le BC, tout ça. Mais moi, là, on, on parle SQDC, 41$ c'est trop cher. Euh, Top Leaf là, est en train de baisser un peu. Euh, regarde, 35$, 35$. On regarde ça de plus près. Salut gang, on est de retour avec le produit Moufette de Top Leaf. Écoutez, euh, ça sent vraiment sucré. Euh, j'ai été un peu surpris quand j'ai commencé à le sentir. J'avais pas regardé la fiche technique sur le site de la SQDC. Les arômes naturels, fromage et sucré. Donc, euh, je suis vraiment content de voir le mot sucré. Je... Parce que je m'attendais à avoir un goût peut-être de Moufette, citronné, peut-être gazi. Il n'y a pas de citronné, il n'y a pas de gazi, euh, je vous le dis là, c'est sucré, euh, c'est agréable. Donc euh, sans plus tarder, on va en rouler un, j'ai vraiment hâte de voir s'il y a d'autres odeurs, d'autres goûts qui vont en, en ressortir euh, en le brûlant. Euh, peut-être essayer ça dans un Mighty, hein? j'ai un Mighty, peut-être qu'il va avoir d'autres arômes différents qui vont en ressortir. 41,60$, il est très beau. Mais là, euh, ça baisse de qualité un peu là, quand on se compare avec Grell. Euh, Grell ont augmenté leur prix. Je pense que Top Leaf devrait prendre euh, la place de Grell avec leur ancien prix à Grell qui était de 37,50$. Donc euh, ici, on est à 41,60$. Une baisse de 4$, là, ça serait peut-être plus acceptable pour les produits Top Leaf. 4$, 5$ de moins là. Euh, même 6$, peut-être qu'à 35$, ça c'est plus euh, régulier. Mais euh, Top Leaf, présentement, euh, tombe en arrière de grill. On en fait un immédiatement. On est de retour avec euh, Moufette de Top Leaf. Écoutez, euh, c'est sûr que là, j'ai descendu Top Leaf en bas de grill, juste à cause d'un contenant. Okay? C'est sûr qu'il va falloir que je réessaye d'autres Top Leaf, d'autres Grail. Pour peut-être plus vous dire quelle des deux compagnies est la meilleure. Mais écoutez, à cause de ce produit-là, Top Leaf fait rendu deux troisième après Grill. Euh, Broken Coast en premier, mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit troisième là. Euh, San Rafael, là. Euh, moi, j'aime beaucoup San Rafael. J'aime beaucoup San Rafael. Je trouve tellement que les produits se démarquent. Quand tu fumes un Tangerine Dream ou un Dela Hayes ou un Pink Kush, hey, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu comprends-tu? Moi, là, j'aime vraiment beaucoup San Rafael. Euh, top Leaf, c'est en bas de grill. C'est en train de devenir en bas de grill. Euh, t'as pas le droit à l'erreur. T'as pas le droit à l'erreur à 41 dollars et 60. Euh, très bon cannabis. Très bon cannabis. On le fume tout de suite. Quand je dis très beau cannabis, on parle de qualité, il y a des trichomes, euh, l'humidité était bonne. Il euh, n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de branches. Euh, structure régulière. Quand on parle de structure, là, on apprend un, un nouveau mot hein, ces temps-ci. Hein? Foxtail. Queue de renard, hein. Foxtail, c'est. Euh, c'est des petites cornes hein, sur les cocottes. Là, C'est un peu ça là, qui, qui, qui fait en sorte que la structure là, du. De la cocotte elle est belle, elle est différente. Mais ces cocottes-là sont moins cristallisées que grill. Il y a moins de tricônes que Grill. Je euh, pense qu'on a compris. Comme je vous dis, ils sont vraiment là, euh, en compétition, ces deux compagnies-là. À cause qu'ils sont dans la même gamme de prix, la qualité est similaire. Mouffette! Ça goûte beaucoup moins sucré que ce que ça sent. Euh... <coughs> C'est pas écoeurant. C'est pas écoeurant. trop fort un peu. Il brûle vite, je sais pas si c'est moi qui a mal roulé mon joint, c'est rare l'habitude que je roule mal mon joint. Peut-être un peu slack, c'est rare, c'est très rare. Je l'ai mal roulé. C'est la première fois que je dis ça dans Winman il est un peu lousse ici, il est un peu lousse. Même pas ça, il y a trop d'air qui rentre. Il gèle. Il gèle. C'est là qu'on voit qu'il y a de la qualité, ça... Il gèle, mon homme. Considéré hybride, 21%, 21.0. Euh... Ceux, ceux qui aiment les arômes comme Winman... Euh, je te suggère pas ce produit-là. Si tu c'est un produit Top Leaf pour voir la qualité, euh, Boba de Top Leaf, couche rosée de Top Leaf. Euh, dans la vidéo que j'ai faite de Top Leaf, du couche rosée, je pense que j'ai même dit que le Boba était meilleur au goût. Ça, faudrait peut-être revérifier. Allez voir mes autres produits, mes autres vidéos Top Leaf. Il y en a deux autres à aller voir. Là, euh, boba, de Top Leaf et puis euh, couche rosée de Top Leaf. puis toujours aller dans la recherche, dans la barre de recherche de YouTube, hein, vous pouvez toujours faire ça. Euh, écrire la variété de la SQDC qui vous intéresse et vous écrivez Winman après, hein, euh, ça va vraiment sortir. Le buzz est bon, le buzz est bon. Euh, J'aime le goût un peu quand même, mais... Euh, je veux juste parler du goût encore un peu plus. Pour ce qui est du goût fromager, euh, j'ai déjà goûté des cannabis euh, qui étaient du Blue Cheese ou euh, UK Cheese, un produit à la SQDC aussi qui avait un cheese, je pense que c'était avec, avec euh, tweed. Euh, ça me vient pas à l'idée là, exactement, là, le produit de tweed qui est du cheese. Je pense que c'est le UK Cheese. Ou peut-être que le UK Cheese, c'est la variété. Puis on donnait un nom bizarre au, au, au cannabis, hein, au contenant. Euh... Je sais pas si c'est le balmoral. Peut-être que le balmoral. Peu importe, peu importe. J'ai aussi reçu du cheese d'un abonné qui a fait pousser son cannabis lui-même. Euh, C'est le YouTuber, le gros, show, hein? le gros Show, le Gros Show, le Gros Show, G-R-O-W, le Gros Show. Allez vous abonner à sa chaîne. Euh, je ne pas perdre mon fait d'idée. Les, les cannabis qui sont des cheeses, euh, des fois ça goûte fromage, mais des fois ça goûte vraiment sucré. Euh, C'est écrit aussi sur les descriptions de Leafly. Que les types de cannabis qui s'appellent cheese, euh, c'est sucré. Mais là, ici, c'est pas un. un... C'est du super skunk. Je sais pas comment ça fait de minutes que la vidéo est commencée. Là, je m'attendais vraiment pas à ça. Super skunk. Super skunk, man. C'est vraiment super moufette. Il faudrait vraiment que ça goûte la moufette. Ça goûte pas juste sucré, ça goûte d'autres choses. Ça veut dire que c'est la moufette que ça goûte, puis avec le sucré, ça fait en sorte que quoi. Ça goûte le fromage? Je comprends pas. Mais, de toute façon, y a rien à comprendre. Ça goûte, qu'est-ce que tu goûtes? Même si c'est écrit quelque chose, là, peut-être que le gars il s'est trompé, là, tu sais. Hein? On le sait que le gars, il peut se tromper à SQDC. Hein? On le sait. Si c'est ça qui est moufette. on va le savoir à l'avenir. Ça goûte pas moufette, ça goûte pas le citron, ça goûte pas le gazier. Euh... Ça goûte sucré. Magané un peu avec une autre affaire. Au Simen, d'habitude, j'ai ça bien raide. Euh, cinquième terpène au Simen. Au cimen, c'est bonbon. Bonbon, ça veut-tu dire que c'est sucré. Mais c'est n'est pas ce type de... de, de... D'habitude, qu'un semaine est dans les deux, trois premières terpènes. J'aime pas ça. Euh... Il est bon. Mais c'est le troisième sur trois dans les arômes. Euh, je pense que le boba, je l'avais plus que le couche rosé. Puis après, le couche rosé, c'est mouffette. Pour le goût, ça se fume. J'essaie tellement de trouver le goût, vous en fait, man. Puis là, je vous dis, c'est Super Skunk. Super Skunk, d'habitude, il y a n'y du... a pas de limonène, d'habitude, dans Super Skunk. Il n'y a pas de limonène dans Interpen. Ça serait plate. Ça serait vraiment plate que ce soit le gars qui s'est trompé à SQDC, là. Hey, pour ce qui est euh, du vidéo euh, STIX. La vidéo du joint préroulé, euh, vu que c'est un point 0.5 grammes, les abonnés me l'ont dit, là, je l'ai modifié dans la description. Et puis, je pense que là, j'ai mis son euh, le commentaire de l'abonné euh, en premier. Euh, vu que c'est un point 0.5 grammes pour avoir le taux de THC, il paraît qu'il fallait faire x2. Donc, c'est 7.7 mg x2. Donc, ça donne euh, 7 plus 7, 14, 7 plus 7, 1.4, 15.4, euh, le joint pré-roulé fixe de Trailblazer. Note de passage. Euh, Je suis gelé. Euh, le buzz est comment? Euh, Ce n'est pas vraiment plus les sourcils. C'est... C'est hybride. C'est dans la tête, en tout cas. C'est dans la tête. Le corps. Léger. Léger le corps. Plus la tête, plus carrément la face au complet. Mais j'ai pas les effets d'un Sativa. J'ai pas.. C'est sûr que je te parle un peu. Je suis un peu réveillé. Peut-être même hybride sativa, plus que hybride euh, indica. moi euh. ouais. Ouais, je trouve que c'est plus un hybride euh, sativa. Euh, merci mon dieu, hein, parce que je pense que Super SuperScore c'est un sativa, mais ça je ne suis pas sûr, il faut vraiment vérifier, j'ai pas vérifié euh, là-dessus. Mais euh, si vous attendez un goût de mouffette, euh, peut-être que c'est moi qui, qui, qui le détecte mal. Mais à la senteur du contenant comme ça, c'est clairement sucré. J'ai fait une comparaison avec étoile polaire CBD. Pourtant, Étoile Polaire CBD dans les arômes, ils disent même pas sucré. Ils disent floral épicé. Euh, puis les tertanes, 2 euh, sur 3 sont. Ils ont, ils ont même pas les mêmes descriptions. Même pas du tout, du tout, euh, les mêmes euh, arômes naturels. Quelques terpènes similaires, d'autres terpènes différents, Mais maudit, là, qu'à la senteur, à la senteur moufette et comme étoile polaire CBD, c'est sucré. C'est sucré. Donc... J'ai l'arôme naturel sucré, pareil comme sur le site. C'est écrit sucré, c'est sucré. Mais pour ce qui est du goût de, de moufette, j'espérais le retrouver à cause du nom. Hein? Moufette, me semble. Et puis euh, là, à la dernière minute, j'ai vu la variété Super Skunk. Absolument, les variétés Skunk, euh, c'est citronné. Hein? Ce qui, ce qui m'amène, peut-être, citron m'amène à la moufette. Mais euh, je pense pas être dans le champ, là. Euh, une chance que c'est écrit sucré. Une chance que c'est écrit sucré. Parce que sinon, là, je ne je, je saurais pas comment te le décrire. Donne un pouce à la vidéo, va voir mon Indicomand euh, sur Instagram. Oui Indicomand, Clairement un, un hybride de Sativa. Euh, hybride Sativa. Je sais pas si les autres ils disent que oui ou que non. Ou quoi que ce soit, là. Mais fie-toi Weedman. Weedman, c'est la référence. Weedman, c'est l'original. Et euh, on dit que le buzz est bon. Je trouve que ça réindit en erreur qu'ils appelle ça moufette. Note de passage, 41$, dollars, je trouve ça vraiment dispendieux. 6 sur 10, note de passage. On passe aux prochaines vidéos. Merci, à la prochaine. Peace.